Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de l'historique des modifications des articles. Lorsque je crée un article dans Bokeh, je crée un article dans cette voilà. Je crée un article dans Bokeh, un article de test. Pour qu'un article se valide, il faut que, que je, je lui ajoute un petit contenu, donc je vais créer un, un contenu de test. J'enregistre cet article, qui est correctement enregistré. Désormais, dans Bokeh, j'ai une nouvelle petite icône qui présente l'historique des modifications d'un article. Dans cet historique, je suis automatiquement dans l'affichage de la dernière version, dans l'historique connu, donc là, le 7 avril à 11 h Et c'est l'administrateur système qui vient de faire cette version. J'ai deux colonnes, avec les données qui sont actuellement dans l'article, et les données qui étaient dans l'article à cette date. Dans cette version. Alors je vais retourner dans, dans la modification d'article avec le bouton retour. Et je vais continuer à modifier mon article. Donc là je vais dire qu'il va être publié à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois prochain. Voilà. Euh il va euh, se répéter euh, que c'est un événement qui se répète euh, les lundis et les mercredis et qui a lieu à la bibliothèque des deux mondes. Et en plus euh, je vais euh, changer un petit peu le contenu. Voilà, je vais rajouter euh, un peu plus de contenu. Un peu plus de contenu. Euh, et pourquoi pas, tiens, c'est un public euh, jeunesse. Voilà, je vais aller toutes ces modifications. Euh, lorsque je vais me rendre dans l'historique des versions, on voit que désormais, euh, OK, m'affiche la version de 11h20, toujours par l'administrateur système, hein, administrateur qui fait modification, et que cette version correspond à, actuellement à ce que j'ai dans, dans mon article. Mais je peux aller voir la version précédente. Et là, on voit que par rapport à ce qu'il y a dans, dans mon article actuellement, euh, j'ai des différences. Euh, L'article était différent à 11 h 01 euh, aujourd'hui. Alors, Je peux voir à chaque fois en mise en avant en rouge quelles sont les données qui sont différentes. Par exemple, actuellement, euh, j'ai des dates de publication alors que je n'en avais pas à 11 h Euh Actuellement, euh, j'ai une répétition les lundis et mercredis. Avant, je n'en avais pas. J'ai un lieu. Avant, je n'en avais pas. Ici, on va voir au niveau des onglets. On peut voir qu'on a des différences dans l'onglet article où j'ai modifié le contenu. Donc euh, désormais j'ai un peu plus de contenu dans mon article, mais h une j'en avais un peu moins. Et que euh, j'ai aussi des modifications de champs personnalisées, actuellement dans mon article publiqué jeunesse, avant je n'avais pas renseigné cette donnée. Euh, je peux naviguer entre les différentes versions avec les boutons suivants et précédents. Je dispose ici de la liste complète de l'historique des versions. Euh, avec la date et l'heure ainsi que l'auteur. Avec la petite, petite oeille, je peux euh, directement me rendre à une version. Donc, imaginons que euh, je me sois trompé, ou qu'il s'est passé un événement quelconque, et que je souhaite revenir à la version du 7 avril à 11h01. Euh, je vais bien vérifier, cette version-là me convient mieux. Je vais revenir à cette version, comment je fais J'appuie sur le bouton établir, Bokeh me demande la confirmation. Je rétablis, oui, c'est bien celle que je veux. Et là, Bokeh vient de faire comme si j'avais soumis euh, l'ancienne modification. Et donc, c'est comme si j'avais rempli le formulaire et validé le formulaire avec les anciennes données. Ce qui euh, me renvoie à l'édition d'article, à la modification de où je peux voir que il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de date de publication, il n'y a plus de répétition de jour. Le contenu de mon article est à nouveau juste un contenu de test, et les champs personnalisés sont à nouveau euh, non choisis. Le fait de rétablir cette version provoque en elle-même l'enregistrement d'une nouvelle version. parce que C'est comme si j'avais enregistré le formulaire. Ce qui fait que actuellement je suis à la version du 7 avril à 11h04, j'ai toujours disponible la précédente version où j'avais rempli euh, les dates de publication, la répétition, le lieu, ainsi que la précédente version la précédente dans laquelle euh, que je viens de rétablir. Donc cette version là que je viens de rétablir, elle est un peu redondante, hein, puisque j'ai euh, la première version, celle où j'ai mis les dates de publication, et puis j'ai rétabli la première version, ce qui fait que elle est un peu répétée. Donc je peux décider bah, de de supprimer cette version redondante, voilà. Donc là maintenant je n'ai plus que deux versions, voilà. Ça peut se voir dans dans la liste aussi, liste complète, j'ai plus que deux versions. Alors cette suppression euh, manuelle, elle reste possible, euh, mais elle n'est pas nécessaire. OK, euh, supprimera automatiquement une ancienne version dès que vous allez euh, enregistrer. Euh, une nouvelle modification, alors que vous avez déjà 25 euh, versions dans l'histoire. La limitation de Bokeh, c'est qu'il garde les 25 dernières versions, euh, les 25 dernières modifications. Donc vous pouvez les supprimer à la main, mais Bokeh s'occupera de supprimer euh, les plus anciennes au fur et à mesure que vous en créez de nouvelles. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. A bientôt dans une prochaine démonstration.